Wesh, ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une affaire incroyable vient de tomber dans le monde du foot. L'affaire Pogba. T'es pas au courant de ce qui est en train de se passer Ah là, je vais t'expliquer. Paul Pogba, tout le monde le connaît. Le gars, il vient juste de signer à la Juventus. Il n'a pas encore joué parce qu'il s'est blessé. Champion du monde, buteur final de la, de la Coupe du Monde. On le connaît. Il fait des coupes absolument incroyable, euh, avec ses cheveux. Tout le monde le connaît. Le gars, il n'arrête pas de faire des dabs. Il, il danse tout le temps. Tout le monde connaît Paul Pogba. Maintenant, Paul Pogba, il a des frères que vous connaissez un peu moins. Il y a Florentin Pogba, il y a Mathias Pogba. Là, Mathias Pogba prend la lumière. Il décide de poster une vidéo sur les réseaux sociaux en quatre langues différentes. Hein? Quatre langues différentes où il dit qu'il va balancer des informations concernant Paul Pogba, des informations explosives. Et il dit que là, le masque que Paul Pogba il a, il va, il va tomber. Tu te rends compte de cette violence Son grand frère hein, fait une vidéo en quatre langues, hein, dans toutes les langues, italien, anglais, français, et l'autre, je ne sais pas c'est quelle langue. Tu te rends compte de la violence hein Donc là, on est en train de nous expliquer que des frères qui ont grandi ensemble vont commencer à faire des affaires de fratricide. Tu sais pas ce que c'est, fratricide C'est quand les frères, ils s'entretuent. Donc là, là, la violence de cette affaire, elle est vraiment trop triste. Franchement, là, c'est un goût amer. D'habitude, tu vois, ça fait un petit peu rigoler. Mais là, c'est pas rigolo. Là, c'est comme les Itachi et Sasuke. T'as pas vu, Naruto T'es pas au courant de ce qui se passe dedans hein Sasuke, il est là, il est petit. Itachi, il va, il tue toute la famille. Papa, maman, cousin, cousine, tout le monde. Il tue tout le monde. Et il dit à Sasuke, « Si t'es garçon viens. Voilà, si t'es un garçon, viens. Il dit, tu voulais papa, maman Il n'y a plus papa, maman. Il lui a dit ça. Il lui a dit, maintenant, viens. Sasuke s'est entraîné toute sa vie. Hein, et il est parti buter son frère. Tu te rends compte de la violence Donc là, vous êtes en train, tous les jours, de vous moquer les man des mangas. Mais regarde ce qui est en train de se passer. Tu vois hein Un frère qui est là, qui fait une vidéo dans toutes les langues. Attends, si on, si on analyse juste ce, ce point de faire la vidéo dans toutes les langues, on comprend bien que le monsieur est vraiment sérieux dans son projet d'anéantir Paul Pogba. Parce que, déjà, pourquoi il a fait la vidéo en italien Qui parle italien à part en Italie hein Il a fait espagnol. Ça veut dire qu'il y a des Mexicains qui vont dire Ah, Paul Pogba, ça, no Il parle en anglais. Déjà que les anglais, ils n'aiment pas trop Paul Pogba. Hein Français Italien Ah oh non, mais c'est trop violent c'est trop violent. Franchement, euh, moi, je sais pas qui a raison. Hein. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est grave triste de voir des frères euh, euh, se déchirer. En plus, il y a des histoires d'extorsion de fonds, de chantage, de je sais pas quoi. En tout cas, j'espère que vous allez pouvoir régler ça euh, entre vous.